présence au milieu de nous. Jésus, nous attendons de grands miracles et de prodiges parce que tu es Jésus, tu es Jésus, tu ne pars en spectateur. L'enveillant. Un ange de moi. Jésus, tu ne pars en spectateur. L'enveillant. Un ange de moi. Tu en spectateur. de moi. Vont te voir, car tu ne pas venir pour nous contempler. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, oh, Jésus, tu es là, tu es là. Oh, tu es là, Seigneur, tu es là supplie quand oh, tu l'as tu es là tu Même un président pouvait venir nous rendre une visite. Ici maintenant, il ne pouvait jamais nous laisser ici, ça nous fait un don. Oh, si même un président... Seigneur nous rend une visite ici dans la maison Il ne pouvait jamais nous quitter ici ça nous fait un don oh Jésus à combien bien Comment oh, ne tu pas nous consoler, oh, ne tu pas, bénir tes enfants Seigneur, oh, mané-tu pas, guérir de maladie, oh nous saluons ta précieuse présence au milieu. Que tu es là, tu es là Seigneur Jésus, tu es là, oh Seigneur Jésus tu es là, tu es là, viens consoler nos cœurs parce que tu es là, tu es là, viens répondre à nos besoins parce que tu es là. et les choses cachées, oh, par ta présence, nous vassumer maintenant, toujours dans ta présence, viens nous utiliser, parce que tu es là, tu es là, tu es là Seigneur Jésus. Tu es, là, tu es là, tu es là, tu es là, oh tu es là, tu es là, oh, Jésus, tu es là, Seigneur, tu es là, je sainte ta présence, Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur. Wow. beautiful beautiful stay stay